Pourquoi, pourquoi me fais-tu ça Explique-moi, je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi. Raconte-moi. je Cette solitude m'aurait-elle rendu malade Aurais-je perdu la raison Pourquoi devrais-je t'écouter Tu te crois supérieur avec tes grands airs. Mais ouvre les yeux et tu verras la vérité telle qu'elle est. À ce moment-là, tu comprendras pourquoi je dois en arriver là. Tu as dépassé les bornes. Qu'est-ce qui te prend Pourquoi retourner ta veste Je te considérais comme un ami. Mais tu ne m'acceptes pas. Tu ne comprendras jamais. Tu ne sais pas ce que je ressens. Tu ne connais pas toute la complexité de ma personne. Le temps passe et j'ai voulu. Je me perds dans ce monde. Mais non. Toi, tu m'attires vers le bas. J'ai répondu à tes attentes. Laissé de côté mes proches. A cause de toi, je suis seul. Cette solitude me bouffe. Mais je me retrouve avec toi uniquement. Tu as fait de moi ton jouet, ta marionnette. Comment pensais-tu que j'allais réagir Tu aimes cette situation. Tu veux être supérieur, mais pourquoi Pourquoi t'entends-tu Je ne sais plus qui je suis. J'ai oublié mon nom. Délaissé ma famille, mes amis. J'ai fait tout ce que tu m'aides. La plupart du temps, à contre-coeur. Mais tu es là, me dirigeant en moi. Comme tu le fais si bien depuis des années. Je n'ai plus que toi, et tu veux me laisser tomber. Pourquoi tu as retourné ta veste Explique-moi, je t'en supplie. Je me suis remis en question maintes et maintes fois, mais je ne sais plus quoi penser. Fais-moi signe. Tu n'es qu'un monstre. J'aurais pensé que nous ne formerions qu'un, mais je me suis trompé. La solution à mon problème, je le connais bien. Je regarde une dernière fois dans le miroir, et je vois ce rectus s'inscrire sur ton visage. Tu as décidé de réapparaître, mais c'est trop tard. Où as-tu la silhouette en capuchon et te faisant de l'ombre À peine j'eus posé la question, que la grande silhouette me regarda. Je les fixé un moment et les suivi. Depuis, il ne m'embête plus. Je découvre le bonheur à nouveau. Même si maintenant je suis seul, il ne se servira plus de moi.